En fait, ce qui est le plus important, puis ça, c'est la partie la plus difficile comme enseignant, c'est de documenter. Donc, quand on rencontre l'élève, surtout si on s'en va, euh, si on est autour du, de l'école, on s'assoit à la table à pique-nique, on fait une rencontre, c'est sûr qu'on va peut-être prendre des notes sur un post-it ou sur un petit papier, mais c'est important de documenter dans le dossier de l'élève. Donc là, nous, on utilise deux manières euh, de documenter nos interventions. On utilise Toscanet, la fonction mémo. Donc, on va aller écrire des mémos, puis là, on va écrire euh, dans le mémo, le sujet, c'est « euh, euh, vérifier ou créer un lien, on écrit ça dans le mémo, puis là on va se donner euh, dans le fond, des notes. Des notes qu'on veut que nos collègues soient au courant. Donc, on ne met rien de confidentiel. Tout ce qui est très, très confidentiel, ça, on va le garder dans, dans un endroit séparé. Euh, c'est important, là, quand on parle de confidentialité, c'est important de respecter la confidentialité. Ces étudiants-là qui sont adultes nous font confiance et de toujours vérifier. Est-ce que ça, tu m'autorises à en parler avec ton prof? Est-ce que ça, tu m'autorises à en parler avec la travaille sociale? Euh, je pense que c'est important de leur demander la permission. Puis en même temps, moi, je leur dis toujours « Si je crois que ta, ta sécurité est en danger ou celle de quelqu'un d'autre, là à ce moment-là, je dois communiquer avec les autorités policières pour déclarer la situation. » Donc ça, je pense que c'est important. Euh, on utilise, moi, j'utilise différentes manières de prendre des notes. Souvent, les élèves aime parce que je prends des notes visuelles, aime avoir une copie de mes notes. Donc, quand je fais une ligne du temps, ils vont me dire « Ah, madame, je veux la ligne du temps, je veux partir avec la ligne du temps. » Donc ça, je pense que les outils, on va, on va vous les mettre en lien si vous voulez regarder les outils de euh, consignation. Mais euh, en fait, vous pourriez prendre un cahier de feuilles de mobile, puis juste écrire vos notes. Là, il n'y a pas vraiment de, de façon de faire. Ce qui est important, c'est de décider comment vous allez vous partager l'information entre collègues qui partagent le même élève. Je pense que ça, c'est à chaque centre ou équipe de décider votre, votre manière de fonctionner.